Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob, tu es sur Commander TV et ici ça parle Game. Ça y est, ça fait un petit moment que je vous en parle, c'est l'heure de la Warhammer Academy, le format 2.0 de ce que vous avez connu comme étant les Magic Tricks, c'est parti les amis C'est parti Pour ce premier opus de Warhammer Academy, je vous propose qu'on découvre le codex Stealer Cult. On va poser les grandes lignes des points forts de cette faction et on va les illustrer avec des tricks. Le but étant de donner des armes aux jeunes joueurs culte Genstealer, et aussi prémunir ses adversaires contre toutes les menaces que représente ce codex. Allez, on part de suite sur la table de jeu. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve sur le champ de bataille. Je vais donc vous faire une présentation générale de cette faction qui est le Genstealer culte. Je vous apporte ici mes connaissances du codex suite aux nombreuses parties que je fais depuis plusieurs mois. Il est évident que d'autres joueurs de ce codex auront sans doute d'autres tricks, d'autres façons de jouer ce codex, et pourront aussi, eux, apporter de nombreuses choses. Je les invite d'ailleurs à le faire en commentaire, si vous avez eh bien, des choses à, à rajouter sur ce qui va être présenté sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et de toute façon, même si vous n'avez rien à dire sur le Gen Sealer Cult, pensez toujours à laisser un petit, un petit commentaire sur la chaîne, ça fait plaisir. Je vais vous présenter le plan de ce Warhammer Academy, euh, hashtag euh, Sealer Cult, donc dans un premier temps, on va parler des capacités générales euh, de l'armée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de présenter à des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'affronter ce codex, euh, de leur présenter dans la globalité les points forts de cette armée et ceux qui peuvent s'attendre à, à encaisser comme, euh, comme létalité, comme menace, comme, euh, comme concept de jeu, comme gameplay avec le Sealer Cult, les forces de ce codex. Euh, ensuite, on va parler euh, des particularités. Ce euh, qui sort vraiment du lot et notamment en termes de gameplay, ce qui va vraiment faire du Gen Sealer Cult euh, Le codex à mon sens le plus difficile à jouer de cette V8 Et ensuite on va parler eh bien, des unités fortes, à chaque fois je vais illustrer mes propos par quelques tricks euh, Ou quelques mises en situation de façon à être le plus pertinent possible Allez c'est parti les amis alors le, le codex Gensealer Cult a, a, bien des, a bien des capacités particulières et, euh, et bien évidemment la, la première de ces capacités ça va être de jouer énormément sur euh, les réserves. Euh, les réserves et on va employer, j'emploierai euh, longuement dans cette vidéo le terme FEP euh, qui était un terme barbare de la V7 qui voulait dire frappe en profondeur. Chaque codex a plus ou moins son, sa nomenclature pour cette règle là Donc le, la, la règle FEP et le terme FEP qui sera employé à de nombreuses reprises dans cette vidéo Voudra signifier que l'unité est en réserve euh, et peut arriver euh, dans les ombres Peut arriver en frappe en profondeur N'importe où sur le champ de bataille Donc c'est un codex qui a une grosse capacité de frappe en profondeur Tout simplement parce que euh, bah, Toutes ces unités Ou du moins la majeure partie de ces unités euh, Ont une règle spéciale qui s'appelle L'embuscade du culte et qui va leur permettre eh bien, De ne pas être déployés Et d'être mis en réserve Donc pour eux ils arriveront bien évidemment pas du ciel hein, Puisque c'est une bande de malfrats Et une bande d'ouvriers Qui a rejoint un culte un culte un peu sectaire et donc ils sortent plutôt des égouts mais on partira du principe que bah, c est, c est, cette armée pop sur la map un peu n'importe quand n'importe où et ça c'est une des grosses particularités du codex Gen Sealer culte. Deuxième capacité et, et pas des moindres c'est cette capacité grâce à un stratagème qui va être euh, l'embuscade parfaite et bien de bouger après être arrivé en frappe en, frappe en profondeur donc c'est une particularité que très peu de gens ont, euh, puisqu'en plus c'était une grosse notion de jeu qui a été faquée il y a maintenant un certain temps. Euh, le fait d'arriver euh, des réserves et de bouger, euh, c'était plus possible. Le codex gens le codex Gensealer Cult peut le faire via euh, le stratagème, donc embuscade parfaite. Ça coûte quand même 3 points de com, et, et je reviendrai dessus, c'est un codex qui est très cépévore. Euh, néanmoins, euh, pour 3 points de com, vous avez la capacité de faire avancer d'un D6 votre unité une fois qu'elle est arrivée des réserves. Donc euh, généralement, ça peut faire l'objet d'un autre point de com pour rejeter ce D6 quand on fait un 1 ou un 2. Et euh, on partira sur une stat moyenne de, de 3 pas ou 4 pas. Euh, après l'arrivée des frappes en profondeur, ce qui fait que votre unité arrive à 9 pouces et va potentiellement pouvoir bouger de 3 voire 4 fois supplémentaires. Ça leur fait très facilement des charges à, à 6 ou 7 voire parfois moins, euh, voire parfois avec des relances selon certains buffs et certains personnages. Ceci étant, c'est une capacité à prendre en compte euh, pour vous qui affrontez le Gen Sealer Cult, c'est que cette armée peut arriver en frappe en profondeur avec une unité et avancer par la suite d'un des 6. Grosse capacité supplémentaire de ce codex, c'est sa capacité à annuler l'Overwatch, donc le tir de contre-charge. Euh, il faut savoir que c'est une armée qui essentiellement repose sur le corps à corps, que c'est des unités qui sont relativement fragiles, avec des endurances basses, des sauvegardes, euh, des faibles sauvegardes. Et, euh, et l'Overwatch est toujours un problème pour cette armée. Alors, il y, y a globalement euh, plusieurs façons de se prémunir de l'Overwatch. Il euh, y a celle qui consiste à charger depuis un décor euh, sans ligne de vue. Donc, euh, dans quel cas, vo vo votre adversaire ne peut pas vous tirer dessus, sauf si c'est un taux et qu'il a des SMS. Mais ça, c'est encore un autre problème. L'autre façon aussi de se prémunir de l'Overwatch, c'est de faire charger là, potentiellement des véhicules avec des grosses endurances pour eh bien, euh, tanker le, le contre, la contrecharge et puis, eh bien, derrière, envoyer vos unités sur une unité qui est déjà au corps à corps. Et l'autre façon, eh bien, de se prévenir de l'Overwatch, et là, qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, grâce au codex Gen Sealer Cult, ça va être, un, euh, le en premier, un sort qui est Hypnose de masse, qui a une charge warp de 7 euh, et qui permet de cibler une unité à 18 pouces et de l'empêcher de faire un tir en état d'alerte. Alors il faut savoir qu'en plus de ça, euh, ben, un, ce sort-là met moins 1 au jet de touche sur l'adversaire, donc c'est un sort qui, qui est quand même très très fort, hein, puisque réduire de 1 la capacité de touche de votre adversaire, que ce soit au tir ou au corps à corps, et en plus lui annuler son Overwatch, c'est très bon. Maintenant, il y a des armées, notamment les Tau ou les Space Marines... Euh, qui euh, ont la capacité de faire tirer plusieurs unités en contre-charge, en tirant l'état d'alerte, en Overwatch, peu importe comme vous l'appelez. Et, euh, et pour ça, ben, deuxième façon de se prémunir de ces tirs avec le codex Gensealer Cult, c'est euh, la relique qui est l'amulette de Verme vide. Euh, et qui, en plus d'ajouter un à votre sauvegarde du porteur, va lui permettre euh, ben, de ne jamais prendre de tir de contre-charge. Donc ça, ça annule complètement... Euh, L'appui-feu des taux et aussi le stratagème des Space Marines qui consiste à faire tirer en état d'alerte trois unités autour de l'unité que vous chargez. Donc voilà, deux grosses sources d'Overwatch sur ce codec qui sont généralement indispensables sur certaines parties. Euh, vous les connaissez. Le, le, je rajouterai que le sort pour annuler l'Overwatch est un sort qui passe sur 7. Et généralement si sur le match c'est un sort qui a son importance, notamment comme sur un match contre le taux, euh, on va avoir tendance à mettre ce sort sur un Psyker qui a une, autre, une, autre, une relique qui est euh, le, le Crawling et euh, qui vous permet de passer les sorts à plus 1, donc vous rajoutez 1 sur votre dé pour cast, ce qui vous permet d'avoir ce sort qui passe sur du 6 et là ça devient un peu plus stable statistiquement. Autre grosse capacité de ce codex, c'est les buffs des personnages, euh, et c'est là où ce codex devient difficile à jouer, c'est que les unités en elles-mêmes, euh, sur leur, leur datasheet, ne sont pas exceptionnelles. Euh, néanmoins, les personnages, et il y en a beaucoup dans ce codex, vont tous apporter leur petit buff aux unités. Et comme ils apportent tous un petit buff, la difficulté va être de synergiser tout ça. Donc contre une armée de Genstealer Culte, si vous l'affrontez, euh, il faut savoir qu'une des plus grosses menaces que vous allez avoir à gérer, ce sont les personnages qui vont chacun donner des buffs. Donc le plus important, c'est le Patriarche, qui est déjà est indispensable dans l'armée et qui en plus donne le sans-peur. Donc il va permettre à ces unités qui sont souvent nombreuses, comme parfois des unités de 20 acolytes, de tenir au moral. Euh, il y a aussi euh, le Primus, qui est aussi indispensable sur les armées du Sealer, puisque c'est lui qui va donner le plus un pour toucher, et qui va vous permettre vraiment de stabiliser vos stats sur euh, sur de nombreux matchs. Il faut savoir qu'à de nombreuses reprises, j'emploie le terme « stat » sur ces vidéos et sur les futures vidéos Warhammer Academy. Le terme « stat » veut tout simplement dire « statistique la ». La statistique, c'est de la mathématique, de l'algèbre pure et dure, euh, qui consiste à dire que si vous jetez 2D, euh, et bien sur 2D, en statistique, vous êtes entre 7 et 8 euh, de valeur de valeur fixe, puisque vous aurez tendance à faire un dé qui a un 3 et un dé qui a un 4. Maintenant, c'est de la statistique de dé, euh, et le dé reste de l'aléatoire, donc méfiez-vous de la stat. Le culte Genstealer fait partie des factions qui ont bénéficié de détachements spécifiques Vigilus et qui apportent des buffs importants. À ce jour, les joueurs culte Genstealer dans le milieu compétitif ne jouent pas sans les détachements Vigilus, pour la simple et bonne raison que les apports de stratagèmes deviennent indispensables pour rendre l'armée vraiment compétitive. Alors, il faut savoir qu'il y a deux détachements. Il y a celui qui s'appelle « Deliverance Broad Surge », qui est pris essentiellement dans les armées qui jouent sur les acolytes, euh, puisque c'est eux qui vont bénéficier du « Keywords euh, »« Deliverance Broad Surge ». Et euh, le principe étant d'utiliser un stratagème qui va vous permettre de blesser à plus 1. Donc ça, c'est vraiment le stratagème très fort de ce détachement-là. Il y a d'autres choses qui sont très bonnes, notamment le trait de seigneur de guerre que, qui va permettre de relancer les charges euh, et qui pourrait être mis sur une Icon Ward. Donc ça aussi c'est super intéressant. Mais on va dire que ce que vont chercher les joueurs dans le détachement délivrance broad c'est le stratagème à plus 1 pour blesser, puisqu'on se retrouve globalement avec des unités de disqueuses Genstealer Cult qui blessent quasiment tout sur deux plus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de l'Endurance 8, vous êtes blessé à 2+, euh, et ça, euh, ça c'est très très fort, c'est très très fort. Euh, L'autre détachement qui est beaucoup utilisé euh, c'est le Anotensong. Song, donc c'est un détachement qui est utilisé pour les joueurs qui jouent euh, aberrants, puisque ça impacte uniquement les aberrants, et notamment le stratagème euh, qui est très fort, euh, c'est celui qui consiste à taper lorsqu'on meurt, donc c'est un stratagème qui va s'employer au début d'une phase de combat. Donc c'est bien au début de la phase de combat qu'il doit être employé. Et euh, s'il est employé, bah, l'unité d'aberrant qui est euh, buffée par ce stratagème va taper en mourant. Et ça, c'est un stratagème qui casse énormément de dynamique de jeu et qui est très fort. Voilà. Donc ces deux, ces deux détachements Vigilus paraissent indispensables aujourd'hui dans le jeu Gensealer Cult. Maintenant, il coûte encore des PC. Et leur principe, c'est euh, bah, l'emploi, encore une fois, de points de commandement. Donc, il va falloir en avoir beaucoup dans vos listes Gen Sealer Cult. Et, euh, et ça, c'est euh, sans doute le, le gros point noir de ce codex. C'est euh, la capacité à bouffer du point de commandement à une vitesse folle. Bien, maintenant, parlons un petit peu des particularités de ce codex. Et il y en a de nombreuses. Il euh, y en a que je n'aborderai pas parce qu'elles sont particulières au codex mais elles n'ont pas une, une influence majeure sur le gameplay. Euh, maintenant, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser en commentaire s'il y a des choses que euh, j'oublie et, euh, et qui vous semblent judicieux de dire. Pour moi, une des plus grosses particularités de ce codex, ça va être le déploiement. Et les blips que vous voyez ici, euh, juste devant le patriarche euh, et le magus et l'icon ward, euh, c'est la capacité eh bien, à, à tromper, à leurrer complètement votre adversaire sur votre déploiement. Euh, le concept est très simple. Les unités que vous allez mettre sur la table, vous pouvez les mettre en blip. Donc elles, elles comptent comme étant sur la table, bien évidemment. Euh, sauf que euh, vous ne savez pas qui et où dans quel blip. Vous n'avez pas à le préciser à votre adversaire, vous avez juste à préciser à votre adversaire eh bien, ce que vous mettez sur table et, euh, et vous pouvez mettre bah, autant de blips que d'unités euh, que vous souhaitez déployer tout en respectant euh, strictement le, la notion bah, de 50-50 hein, en ce qui concerne ce qu'il y a sur la table et ce qu'il y a dans les réserves. Donc vous devez avoir, si pour une armée à 2000 points, vous devez avoir au moins 1001 points euh, sur table. Donc euh, Et ce que vous mettez sur table, vous le mettez à travers des blips. La particularité, c'est que du coup, votre adversaire ne sait pas quelles unités sont où. Donc ça déjà, c'est un bon point. Euh, la deuxième chose qui est super intéressante, c'est les stratagèmes qui vont vous permettre, alors soit de poser, euh, lorsque vous mettez une unité dans un blip, et de poser trois blips supplémentaires pour un blip, c'est-à-dire mettre des leurres. Donc vous allez mettre plus de blips que vous n'avez d'unités, ce qui est assez intéressant pour euh, bah, euh, dépolariser la map ou alors euh, euh, vous permettre des alternatives selon le déploiement adverse. Donc ça, c'est assez intéressant. Et euh, vous avez aussi, par exemple, le Nexos qui est un personnage qui va vous permettre de rebouger un blip aussi, encore une fois. Donc ça, encore une fois, euh, bah, ça vous donne de la modularité, ça vous donne de, de la capacité d'adaptation par rapport à votre adversaire. Et ensuite, vous avez aussi bah, le, le fameux retour, euh, retour dans les ombres avec trois blips euh, qui va vous permettre, eh bien, justement, de casser cette notion de 1000 points sur table, 1000 points en réserve, puisque euh, vous allez pouvoir, lorsque vous déployez vos blips, dire, bah, ces trois unités-là, ces trois blips-là, c'est trois unités, et elles vont repartir en FEP ». Et donc vous pouvez renvoyer, bah, si vous voulez renvoyer trois unités d'aberrant, vous pouvez donc renvoyer 750 points euh, en réserve. Ça c'est super intéressant. L'autre point très particulier, c'est que votre adversaire va découvrir vos blips à la fin de sa première phase de mouvement. Donc ça, c'est important de prendre en compte. C'est-à-dire que vous allez faire votre. Si vous, si vous affrontez le culte Gen Stealer et que vous avez le tour 1, vous n'allez savoir ce qu'il a mis dans ses blips qu'à la fin de votre phase de mouvement. Et ce qui est aussi super important, c'est que vous ne pouvez pas finir votre phase de mouvement à moins de 9 pouces d'un blip. Euh, et ça, euh, ça nécessite la présentation. Dès maintenant, d'un tricks assez intéressant pour affronter des listes avions. L'usage des blips, euh, deux, trois petits, deux trois petites choses, euh, notamment sur le fait de pouvoir se prémunir. Euh, alors là, pour le coup, on va prendre l'exemple des listes avions. Et euh, on va utiliser le déploiement en aube de guerre classique, hein, c'est-à-dire le déploiement sur, euh, sur cette zone de, sa zone de 12 pas. Alors sur ce tapis, en plus, c'est cool parce qu'elle est matérialisée physiquement. Je vous ai placé les dés quand même. Euh, la difficulté ici c'est que moi je vais vouloir souvent sur mes phases de début de jeu euh, gagner des couverts, euh, notamment par exemple cette grosse ruine que vous avez ici, euh, cette grosse ruine là qui est assez intéressante, euh, néanmoins euh, contre des listes avions on a tendance à se retrouver très rapidement avec euh, des avions qui peuvent nous euh, déborder par les flancs et venir notamment cibler les personnages parce que généralement on va mettre là, des figurines cachées euh, à l'intérieur des ruines et à la limite on va pouvoir mettre les personnages un petit peu derrière. Euh, ou alors on va, on va se cacher de façon à, à se prémunir de la phase de tir de l'adversaire. Euh, néanmoins, les avions ont quand même la capacité de traverser la table et de se retrouver dans des positions telles que celle-ci. Justement, les avions vont pouvoir passer dans nos lignes dès le tour 1. Et sniper nos petites unités orbite. Euh, ça c'est très inconfortable parce que euh, parce que ça nous met en grande difficulté, euh, notamment aussi sur ce genre de configuration là. Alors là je vous fais un, un petit juste une, une, un positionnement sommaire, mais l'idée c'était surtout que de se dire qu'on a des unités devant et on a nos personnages qui se sentent à l'abri derrière. Euh, néanmoins, euh, si notre adversaire arrive ici et vient positionner son avion là. Euh, Malheureusement, il va pouvoir cibler euh, mon patriarche ici. Euh, voilà, c'est problématique. Et euh, de toute façon, les, les, les avions sont quand même un problème pour le QGN Sealer. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'utiliser le stratagème des leurs, euh, notamment pour les blips. Donc en effet au début de la partie ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un point de com et je vais mettre une unité en blip et au lieu de mettre un blip je vais en mettre 4 et le principe va être très simple c'est que mon adversaire ne va pas pouvoir finir son mouvement à moins de 9 pouces d'un blip et donc je vais faire cette manœuvre là je vais disséminer, disséminer des blips ici sur toute la bordure de ma zone de déploiement Voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai mis uniquement quatre blips. Et euh, alors il faut laisser jamais plus de 19 pouces, de 18 pouces entre deux blips pour être sûr vraiment de, de complètement repousser. Et dans cette configuration là, à aucun moment mon adversaire ne va pouvoir rentrer avec quelconque unité dans mon dispositif. Au mieux, voilà, de comment il pourra se rapprocher avec son avion, euh, ce qui me permet quand même relativement de me prémunir de sa première phase de tir tout en gardant mes couverts. Dans quel cas, euh, dans cette configuration-là, je pourrais avoir tendance à le laisser commencer parce que euh, je sais qu'il y a même peu de chances qu'il marque le premier sens sur ce scénario, sur ce sur ce genre de déploiement. L'autre grosse particularité de ce codex, à mon sens, c'est la capacité d'avoir des réserves qui arrivent après le tour 3, puisque pour l'utilisation d'un stratagème qui coûte un point de commandement, vous pouvez, à la fin de votre phase de mouvement, renvoyer une unité dans les ombres, donc la refaire partir dans les sous-sols, dans les égouts ou dans le ciel, peu importe comment vous concevez votre fluff Warhammer 40 000. Mais tant que cette unité est à plus de 3 pouces d'unité ennemie, vous pouvez la faire repartir dans les ombres et la faire revenir au tour suivant. Ce qui veut dire que si vous faites ça sur un tour 3, vous pouvez la faire revenir un tour 4. La petite nuance, c'est que vous ne pouvez pas faire ça avec une unité qui vient d'arriver. Donc, vous ne pouvez pas euh, faire arriver une unité T3 et la faire repartir dans la foulée. C'est impossible. Par contre, vous pouvez faire arriver partir une unité T3 et la faire arriver T4. Et une autre unité, vous pouvez la faire partir tour 4 et la faire revenir tour 5. Donc ça c'est super intéressant, ça vous permet de garder une pression constante et continue sur votre adversaire, et actuellement il n'y a vraiment que le codex Jensealer Cult qui permet de faire ça. Euh, voilà, donc, euh, donc à garder à l'esprit pour les joueurs qui l'affrontent, et puis surtout pour les joueurs qui jouent le codex, je pense que ça c'est un des stratagèmes que moi j'apprécie le plus, et qui va vous permettre eh ben, d'avoir de, de la ressource en, en ce qu'on appelle en, en late game, donc c'est en fin de partie. Euh, pour moi c'est le, le, le stratagème qui vous permet d'avoir de la ressource en late game. Donc avant d'aborder les gros points forts de ce codex qui est la phase de corps à corps je vous propose qu'on passe un petit peu sur la phase de tir parce qu'il y a quelques unités qui sortent du lot en termes de tir, bien qu'il y en ait peu. Euh, la première à mon sens c'est les néophytes équipés de laser miniers, donc le néophyte c'est l'unité de base, c'est le, le petit tocard sur le champ de bataille qui coûte, euh, qui coûte 5 points, donc une unité de 10 coûte 50 points et, euh, et pour 12 points pièces donc euh, vous pouvez en mettre 2, donc pour 24 points vous pouvez équiper une unité de 10 néophytes de 2 lasers miniers, alors le laser minier c'est de la PA-3 et c'est du D3 damage donc ça c'est le petit un petit peu le, le petit bémol sur ce laser minier c'est qu'il ne fait que D3 damage et, euh, et voilà néanmoins ça vous fait une unité qui est pas chère et qui a la capacité euh, d'arriver relativement proche de, de, de votre adversaire hein, puisque le laser minier n'a qu'une portée de 24 pouces et qui vous permet de balancer quelques tirs de, de ce qui s'apparente à un canon laser en un peu moins fort parce qu'on ne fait que D3 damage euh, néanmoins on notera que c'est une arme lourde il faut donc jouer vos néophytes euh, dans le bon euh, credo de culte euh, qui consistera à ne pas avoir de malus lorsque vous bougez euh, et tirez avec une arme lourde. Et ensuite, euh, on, on ajoutera bien évidemment que pour stabiliser ce genre d'unité, il est judicieux d'avoir un Jackal Alphus. Donc le Jackal Alphus, c'est le, le personnage QG qui est un sniper et qui va permettre de cibler une unité, de filer plus un à ses potes à six pas. Euh, pour, euh, pour toucher. Donc euh, potentiellement avoir des, des néophytes qui touchent à 2 tirs de force 9, PA-3, D3 damage, qui touchent à 3 ⁇ Donc pour que ça soit intéressant et au vu du faible coût en point, euh, il faut partir du principe qu'il faudra jouer minimum 4, voire 5, voire 6 unités de 10 néophytes avec 2 euh, euh, laser mini à chaque fois. Donc euh, voilà pour cette unité-là. A euh, mon sens, c'est pas mal maintenant... Euh, c'est assez instable parce que euh, ça peut être intéressant contre les, les avions, contre tout ce qui est fly, enfin tout, tout ce qui est euh, avion et qui met souvent en difficulté le codex Gensealer Cult. Maintenant, euh, on se retrouve sur, euh, sur quelque chose de pas stable en termes de statistiques Et, euh, et je trouve que c'est difficile de se reposer là-dessus. Autre, autre chose intéressante, bah, ça va être les unités de moto et le fait de leur, de, de, de les de leur intégrer. Les unités de moto et le fait de leur intégrer eh bien, le quad euh, et le laser minier lourd qui là pour le coup euh, va faire des trois tirs et surtout qui va faire des 6 damage avec euh, la force 9 et le l'APA-3. La euh, mais voilà du coup les quads on peut en mettre plusieurs dans, dans une squad de moto, euh, ça peut être intéressant, on repartira du principe encore une fois qu'il va falloir jouer un autre. Culte Credo euh, qui va permettre de bouger et tirer sans malus avec euh, avec les motos. Maintenant, le, le, le gros de la létalité en tir viendra éventuellement sur cette armée des charges de démolition. Euh, notamment, euh, encore une fois, sur un concept de moto avec le culte Credo de la griffe rouillée et les stratagèmes qui va nous permettre de faire un tricks assez sympathique. Euh, qui est assez consommateur en point de commandement certes. Mais qui aura la capacité de démolir pas mal de choses. Et on se retrouve de suite pour la petite présentation de ce tricks. Bon alors en ce qui concerne la grosse combo avec euh, les motos. Euh, bien évidemment c'est d'avoir équipé. Euh, alors on peut les jouer en plus gros pack comme on veut. Mais l'idée c'est d'avoir au moins 5 motos avec 5 charges de démolition. Et euh, de les faire arriver en frappe en profondeur. Si on n'a pas d'autre choix. Et d'utiliser... Bien évidemment, le stratagème qui va vous coûter 2 points de commandement et qui va vous permettre d'arriver à plus de 3 pouces de n'importe quelle unité adverse. Je vais donc l'utiliser puisque mes motos sont en faible et je vais arriver à plus de 3 pouces. Donc voilà, je suis arrivé des frappes en profondeur. Je me suis avisé euh, que mon... Jackal euh, soit à 12 pouces de cette unité de moto puisqu'il va cibler l'avion et leur permettre de bénéficier de plus 1 pour toucher. Ils sont donc à une capacité de tir de 4 et ils vont passer à 3 pour cibler cet avion là. Je vais au début de ma phase de tir utiliser un stratagème qui va me permettre de jeter 5 grenades. Et comme je suis de la griffe euh, rouillée, je vais utiliser un autre stratagème qui va me permettre de toucher et de blesser à plus 1. Ce qui fait que je toucherai cet avion sur du 2+. Comme c'est un avion et qu'il a les règles supersoniques, et il va me coller moins 1 pour le toucher, donc je vais redescendre à 3 et je vais le blesser aussi sur du plus 1. Alors c'est parti, je vais donc avoir euh, 5D6 touches de charge de démolition. Je fais donc euh, 10 et je fais 15. Je vais donc avoir 15D qui touche sur du 3 grâce à l'alignement de mon Jackal Alphus et de mon stratagème. Ok, j'ai donc, euh, donc 4, 8, j'ai donc 9 touches, j'ai de la force 8, euh, sur euh, de l'endurance comme celle-ci, je vais donc blesser naturellement à 3+, sauf que là j'ai le plus 1, donc je vais le blesser sur du 2+, et j'en ai donc 2, 4, 6, donc le Razor Wing Jet Fighter a 10 PV et il a surtout une invulnérable à 5+, il a donc pris 7 blessures. Il va donc faire 7 sauvegardes à 5. Euh, on n'en réussit qu'une. Et il va donc prendre eh bien, euh, 6 euh, D3 damage. On est ici. Je fais mes 6 D3 damage. Euh, ça nous fait 1, 2, 3, 4, euh, 5, 5 et 3. Ça fait 8 damage. Il faut savoir que le Razorwing va avoir un fil No Pain à 6 il va donc pouvoir faire 8 fils No Pain à 6 et sauver 1 PV supplémentaire ce qui fait que le Razorwing va perdre 7 points de vie et l'intérêt aussi du stratagème de la griffe rouillée c'est que je vais pouvoir dans la foulée euh, rebouger comme en phase de mouvement ce qui va me permettre de rebouger éventuellement d'advance, et pourquoi pas d'aller regagner le couvert qui est ici. Voilà comment fonctionne l'unité de charge de démolition. Comme vous avez pu le voir, le fait que ça soit des détroits damage, euh, généralement, euh, ça rend encore une fois la stat un petit peu aléatoire, et on peut ne pas détruire un avion en one-shot avec euh, l'utilisation pour ce tricks de 2 points de com pour arriver à 3 pouces, 1 point de com pour euh, jeter mes 5 grenades, un point de com pour euh, blesser et toucher à plus 1. 4.com Donc voilà pour ça maintenant on va parler de ce qui est à mon sens bah, le, le cœur de cette armée là et, et le, le gameplay de base c'est le corps à corps, c'est la destruction, la létalité pure de certaines unités de corps à corps. Il y a deux grosses unités qui sortent du lot dans ce codex et qui seront systématiquement jouées, c'est les acolytes ou les aberrants. On va commencer par les acolytes. Les acolytes c'est euh, une petite euh, c'est une unité qui peut aller jusqu'à 20 figurines et dans laquelle vous pouvez mettre jusqu'à 8 disqueuses. Alors il faut savoir que la disqueuse lourde, elle a la capacité de multiplier par 2 la force de la figurine, sachant que les acolytes ont une force de 4 de base, ils passent à force 8. La disqueuse a une PA de moins 4, donc globalement, bah, fait sauter la sauvegarde de tout le monde au corps à corps, sauf l'invulnérable évidemment, et à... Euh, un dommage fixe de 2, ce qui est très intéressant. Donc Quand on joue 8 disqueuses, euh, sachant que les figurines ont 2 attaques par tête, ça nous fait 16 attaques de disqueuses, et euh, on passera bien sûr sur le sort qui va vous permettre de passer plus 1 en attaque et en force, ce qui va faire que vos disqueuses vont passer à force 9, et que chaque disqueuse va mettre 3 taqués ce qui nous fait pas moins de 24 attaques de disqueuses. Dans ce genre d'unité, on met toujours une icône qui va permettre de relancer les 1 pour toucher. Donc vous allez toucher à 3+, relance des 1. Et généralement, euh, si vous voulez vraiment faire mal, vous placez votre Primus qui va vous donner le plus 1 pour toucher. Euh, et qui va euh, déjà vous permettre de toucher à 2, relance des as et qui ensuite va cibler la cible des acolytes pour permettre de relancer les 1 pour blesser aussi. Et c'est là qu'on va intégrer et interagir avec le stratagème du détachement euh, délivrance Browser, qui va vous permettre de blesser à plus 1, ce qui fait que tout ce qui est enduit, vous allez le blesser à 2+, vous touchez à 2+, relance des As, vous blessez à 2+, relance des As, vous faites PA-4, vous faites 2 damage, donc logiquement, vous pouvez à peu près one-shot tout, hein, c'est-à-dire... Euh, vous touchez, vous détruisez, euh, c'est le concept de, de, de ce codex, hein. c'est vous touchez, vous détruisez, par contre la difficulté ça va être après de survivre, après ce genre d'impact euh, qui est euh, par contre très lourd à encaisser pour votre adversaire. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs que le codex culte Stealer est très très fort contre l'Ika ou l'Erka. Ou les gros, les gros plots. Euh, C'est sa capacité à, à défoncer du lourd très rapidement. Et je vous propose qu'on en fasse la démonstration de suite. Démonstration de létalité sur l'unité de disqueuse. Euh, là je vous ai mis sur table. Euh, un Icon Ward de euh, délivrance Broad Surge. Qui a le trait de Seigneur de Guerre. Qui va permettre la reroll euh, TG de charge. On va avoir ensuite un Magus. Avec son accroupi qui a Mythron Behind, donc le plus en attaque et le plus en force, et qui a aussi euh, bah l'anti-tir en état d'alerte. Et on a aussi notre bon Primus qui lui vient d'arriver des frappes en profondeur, et qui a ciblé le... L'Ika ou le RK que vous avez là Et il a déterminé que les unités à 6 pouces de lui Allaient relancer les 1 pour blesser cet animal Dans un premier temps, une fois que j'ai positionné mes personnages Je vais faire arriver mon pack de disqueuses Je vous ai mis que les disqueuses et juste deux figurines supplémentaires à savoir l'icône et lui qui va me permettre d'être un relais Pour capter les auras de ces figurines Et là bien évidemment je vais utiliser 3.com pour faire Pour faire quoi Pour faire une embuscade parfaite et euh, mon unité va donc avancer de 2 pouces. Je suis donc à plus euh, de 9 et j'ai donc une charge à 9. Et là, je vais me retrouver à 7. Euh, donc à plus de 7 pour une charge à 7. L'élément qui est très important, c'est de me dire que euh, toujours, je dois avoir une figurine de l'unité qui va capter l'aura euh, pour euh, bénéficier, de... bénéficier de tout ce petit monde. Euh, voilà pour ma, ma fin de phase de mouvement et euh, phase de psy. Je vais donc passer le plus un attaqué en force qui est indispensable et qui passe... Euh, ...sur du 6, euh, puisque le sort vaut, vaut 7 et que lui, il a la relique. Donc, je rate. Je passe le sort en premier parce que si je dois utiliser une reroll, c'est sur ce jet-là. Euh, c'est sur le plus en attaque et en force. J'utilise ma relance et le sort passe. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, je vais passer euh, pas de tir en état d'alerte. Je peux utiliser mon familier pour jeter un deuxième sort sur cette phase-là. Et le sort va passer aussi sur du 6... Il passe. J'ai donc euh, passé mes deux buffs, enfin mon buff et mon debuff, Et je vais pouvoir ensuite passer à la phase euh, de tir qui ne nous intéresse pas ici, mais immédiatement à la phase de charge. J'ai donc une charge à 7 de mes acolytes, relançable puisque je suis dans l'aura de ma bannière, qui elle a le trait de seigneur euh, du euh, Délivrance charge C'est donc une charge à 7 relançable. Bon ben bah, la, char la charge passe, et donc euh, c'est parti. Ok, dans cette configuration-là, j'ai gardé mes bonnes distances ici pour avoir... Alors ici, ça me permettra d'avoir un fil pain à 6. Et ici, ça me permettra surtout d'avoir le plus 1 pour toucher. Je vais donc avoir, eh bien, tout simplement 24 attaques de disqueuse dans mon Ica. Ces 24 attaques touchent à 2+, relance des As. J'ai donc fait 24 touches. Et je vais passer sur mes blessures, alors il faut savoir que j'ai une force 4 qui est multipliée par 2 grâce à ma disqueuse, et que je passe à force 9 grâce au sort qui est passé, donc je blesse à 3. Et ce que je vais faire, c'est que j'utilise mon stratagème pour blesser à plus 1, et je vais donc blesser à 2+. Grâce au Primus, je vais blesser à 2+, relance des As. J'en rate 2 au total sur 24, ce qui fait que j'ai 22 blesses qui passent. 22 blesses, j'ai une PA de moins 4, il n'a donc pas de sauvegarde. Et euh, je, fais, euh, je passe donc 22 blesses, et euh, je fais 2 damage, donc je fais 44 PV. Euh, toutefois, il peut avoir euh, différents sorts ou différents stratagèmes, et euh, même avec une 5 plus invulnérable, s'il avait passé euh, des 5 plus au corps à corps, voilà, on a 6 réussites sur 22, ce qui est en plus relativement stable, puisqu'on est globalement sur un tiers, un, petit, un chouïa moins, on va dire qu'il en aurait réussi, euh, aura réussi une de plus, Allez, pour être vraiment stats, il aurait donc raté 2 euh, tiers, euh, ce qui nous fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ce qui nous fait 13, euh, 13, 13 coups de disqueuse qui passent à 2 damage flat, ça fait 26 PV. L'Ika est donc mort, même avec la 5 pouces invulnérable. Euh, voilà, on est bon, et c'est aussi ça l'intérêt de cette unité-là, c'est qu'elle découpe tout ce qu'elle touche. Après, la difficulté, ça va être de survivre après ce tour-là. Voilà pour les acolytes, maintenant on va passer sur mon unité de cœur de ce codex, c'est les aberrants. Alors outre le fait qu'ils ont des capacités qui sont un peu plus intéressantes en termes de résistance que le reste des, des, des acolytes ou le reste des unités de ce codex, euh, les aberrants ont pour eux, pareil, un stratagème qui va être énormément utile en fait, il y a deux stratagèmes qui vont être énormément utiles. Il y a le premier qui est sur le détachement Unothing Strong dont je vous ai parlé au début de la vidéo et qui va vous permettre de taper en mourant. Donc ça, ça va, ça va vous permettre de gérer des trades de ressources assez intéressants, euh, notamment sur les, ar les armées adverses de corps à corps qui va partir du principe que s'il si veut vous détruire une unité d'abérant, il va devoir mourir sur son propre tour pour vous la tuer. Donc ça, c'est super bien et l'autre c'est que les aberrants sont la seule unité qui bénéficie d'un stratagème pour faire une deuxième phase de corps à corps à la fin de la phase de combat alors ça c'est vraiment très très fort parce que euh, ça vous permet de nombreux tricks et notamment le tricks du grab euh, qui à mon sens est aujourd'hui indispensable dans ce codex et que je vais vous présenter de suite donc il y a plusieurs façons de graber son adversaire, la première qu'on va montrer là c'est lorsque votre adversaire s'est mal positionné donc euh, à éviter bien évidemment si vous affrontez euh, globalement toutes les armées de cac possibles et imaginables là le principe est très simple c'est que je vais vouloir charger sur le Lord discordante, euh, le tabasser au close et me graber sur cette unité-là qui a été laissée bien trop proche et, euh, et mal positionnée. Donc euh, le principe est très simple, je vais charger, je lance mes 2 dés et je réussis ma charge et euh, je vais déplacer mes unités d'aberrants. Le positionnement de mes aberrants à la fin de ma phase de charge est particulièrement important. Mon but va être de graber euh, ce gars-là. Et donc, il va falloir que je positionne de façon judicieuse et j'anticipe euh, la phase de euh, peeling et de consolidation pour euh, ces trois gars-là. Et je vais faire en sorte que tout le reste puisse taper. N'oublions pas que je n'ai déclaré en charge que cette unité-là. Ce qui va me permettre de ne pas taper sur celle-ci. Néanmoins, je devrais finir à plus d'un pouce de celle-ci, ma fin de phase de charge. Je rajouterai aussi qu'il faut toujours penser à mettre euh, ces deux hypermorphes en tête, de, en tête de gondole euh, parce que c'est eux qui tapent le plus et donc c'est euh, généralement pas judicieux de les mettre derrière ou de les excentrer sur les, sur les côtés. Pensez toujours à les mettre au centre et devant, ça vous permettra de les faire taper euh, beaucoup plus souvent et de vous prémunir de petites erreurs notamment lorsqu'on se dépêche pour jouer vite et, euh, et qu'on fait un euh, mauvais positionnement de ces hypermorphes. Fin de ma phase de charge, je suis resté à plus d'un pouce ici de ces deux gars-là et euh, j'ai globalement uniquement cette figurine-là qui ne pourra pas taper, puisque celle-ci est à moins d'un pouce de celle-ci qui va taper. Donc tous mes aberrants vont taper sur leur discordante et bien évidemment vont lui tabasser le groin, il n'y a pas débat. Maintenant, avant de taper, je vais pouvoir piline de trois pouces vers la figurine la plus proche et surtout, je vais pouvoir finir à moins d'un pouce d'une unité que je n'ai pas chargée, ce qui va être le cas sur euh, les rubriques marines, ce que vous voyez là. N'oubliez jamais de ne pas contacter euh, les socles adverses systématiquement. Donc là, vous voyez, j'ai laissé un petit espace, ce qui va me permettre de faire un mouvement de 3 pouces pour euh, gagner du terrain et venir coller. Donc lui va pouvoir faire 3 pouces, contacter le socle euh, du Lord discordante. Ici, voilà, j'ai euh, fini mon piling de début de phase. Euh, je vais donc pouvoir taper. Je me suis rapproché de la figurine ennemie la plus proche. Euh, et euh, je vais tuer mon lord discordant. Il est détruit. Et à la fin de ma phase, je vais pouvoir faire 3 pouces de consolidation. Je dois systématiquement consolider vers l'ennemi le plus proche. Là, en l'occurrence, il n'y a que euh, les rubriques. Donc, ça me facilite la tâche. Euh, et encore une fois, euh, on est dans la configuration où mon adversaire s'est mal positionné. Voilà, dans cette configuration-là, ce rubrique Marines-là est loqué au corps à corps. Il ne pourra pas donc se désengager sur sa prochaine phase de mouvement et mes aberrants vont pouvoir se prévenir du tir. Il faut rappeler que, quoi qu'il arrive, les rubriques Marines, maintenant qu'ils sont contactés, vont pouvoir peel à leur tour et taper sur mes aberrants. N'oubliez pas aussi que pour bloquer un socle de 32, il vous faudra trois autres socles de 32 euh, de façon à être sûr que son socle ne passe ni là, ni là, ni là. Si je laisse un espace ici, il peut se désengager euh, par ici ou par ici. Donc toujours au contact avec mes trois socles. Donc cette fois-ci le grab contre un adversaire qui s'est un petit peu plus prémuni de mon action ou toutefois pour être mis en difficulté et, et vous montrer l'importance de la double phase de corps à corps des aberrants pour euh, effectuer euh, mon action. Euh, je vais avoir du mal déjà parce que euh, mon adversaire a groupé ses figurines, euh, ce qui fait qu'avec euh, trois aberrants je ne pourrai le graber euh, et ensuite euh, il y a une plus grosse distance qui nous sépare ici et ici donc ça va être difficile pour moi de charger de ne taper que sur lui de le tuer lui et de me et de, de, de sur ma conso de me graber sur eux alors du coup on va charger et on va surtout charger euh, sur lui comme je l'ai dit à hein, mes hypermorphes en tête de colonne euh, c'est parti pour la charge ok c'est une charge à 10 j'en suis plutôt content je vais effectuer mon mouvement de charge Ok, l'idée étant là de me euh, désaxer sur le flanc euh, du discordant, parce qu'après, je vais vouloir venir sur les rubriques pour Pilin. Euh, je vais donc taper, et j'ai fait en sorte que tous mes gars puissent taper. Je vais donc euh, m'activer avec les aberrants. Euh, Pilin, mais ne pas bouger, parce que bah, globalement, j'ai la position que je souhaite avoir. Et je vais le taper et le détruire. Maintenant, il me reste... Ma phase de consolidation de 3 pouces à la fin de ma phase de combat, à la fin de mon activation plutôt. Je vais donc m'activer et bouger de 3 pouces voilà donc à la fin de ma phase d'assaut et à la fin de l'activation complète de mes aberrants qui sont ici je me retrouve dans cette configuration là, j'ai fini à moins d'un pouce de cette unité là, donc celle-ci va pouvoir s'activer euh, mon adversaire peut faire le choix et eh bien de éventuellement de faire passer lui ici pour avoir ses trois figures euh, ces cinq figurines qui tapent et rester paquet un maximum euh, maintenant quand je vais finir ma phase de combat en l'occurrence je me retrouve non loqué au, au corps à corps je ne suis pas grabé, il pourra donc euh, se désengager sur sa prochaine phase de mouvement, et euh, me tirer dessus, et c'est ce que je ne veux pas. Et c'est là que les aberrants sortent du lot, puisqu'il y a l'utilisation d'un stratagème qui va pouvoir me faire enquiller une nouvelle phase de close. Alors, on est toujours face à une unité que je ne pourrais pas taper. Euh, néanmoins, je vais faire, pouvoir faire un peeling de 3 pouces et une consolidation de 3 pouces, euh, tout en restant toujours vers la figurine ennemie la plus proche. Donc là, eh bien euh, cette figurine-ci est plus proche de celle-ci. Donc en faisant 3 pouces, et eh bien, en l'occurrence, euh, ici, euh, je me suis rapproché de celle-ci. Et je suis maintenant plus proche de celle-ci. Donc, je vais pouvoir après refaire 3 pouces vers là. Euh, lui, il va pouvoir faire euh, 3 pouces ici. Lui, il a été contacté et lui aussi. Donc, eux ne peuvent pas bouger. Lui, il doit faire 3 pouces et se rapprocher de cette figurine-là. Donc, en se mettant ici... Sans vous contacter au socle à je me suis rapproché là. Euh, lui va pouvoir faire la même chose. Lui va pouvoir faire la même chose. Euh, lui va pouvoir venir ici. Lui va pouvoir venir ici. Lui va pouvoir venir ici. On est sur ma phase de combat. Je ne peux donc pas taper. Puisque je n'ai pas déclaré cette unité en charge. Par contre, je vais pouvoir refaire trois pas. Donc cette figurine là va pouvoir venir se retrouver ici. Tac. Euh, Celle-ci va pouvoir se retrouver ici ici, celle-ci va pouvoir venir ici, celle-ci va venir ici, et celle-ci va pouvoir faire le tour et venir se mettre ici, celle-ci va pouvoir venir faire 3 pouces et venir se retrouver ici, celle-ci étant en contact, celle-ci va pouvoir venir ici. C'est donc là que les aberrants sortent leur épingle du lot, c'est grâce à cette deuxième activation qui va me pouvoir me permettre de grimper deux unités. Restez néanmoins très vigilants parce que de nombreuses factions peuvent se prémunir d'un grab grâce à des particularités. En l'occurrence, les Thousand Sounds, eux, possèdent le cristal noir qui va leur permettre de faire une téléportation, désengager de votre grab. Donc ça va les prémunir de cette action-là. Les orques ont par exemple le jump qui va leur permettre de sortir aussi de ce grab. Et euh, on a aussi par exemple les Nécrons qui ont une relique qui va leur permettre euh, bah, de se téléporter aussi. Euh, soyez méfiants par rapport à ça quand vous affrontez ce genre d'armée essayer au mieux de réussir à graber deux unités. La difficulté est là, euh, les aberrants pour le coup ont, ont un petit peu plus de mal que les acolytes. Comme on a que euh, 10 socles de 32 mm, c'est plus dur de graber deux unités euh, qu'avec des unités de 20 acolytes où là, pour le coup, il y a 20 socles de 32 mm, et c'est beaucoup plus simple de grapper beaucoup de monde. Voilà, donc c'est, à mon sens, ce qui fait des aberrants une unité particulièrement intéressante, c'est sa capacité et eh bien à se prémunir ou à être résistante, non pas par ses caractéristiques intrinsèques sur le codex, mais plus ou moins par sa capacité à bloquer le jeu adverse. Donc ça, c'est très, très intéressant. J'ai d'ailleurs, à ce titre, euh, un autre trix à vous montrer, euh, un trix que j'ai pu découvrir euh, lors d'une partie en affrontant un joueur démon et, euh, et j'ai trouvé ça assez sympa, la combo que j'ai réussi à placer. Je vous la présente de suite sur le champ de bataille. Mon adversaire euh, qui contrôle cet objectif se prévenu de mes aberrants en évidemment en ne les chargeant pas. Euh, il vient contrôler l'objectif là avec une unité ici. Et, euh, et surtout, il va venir pour détruire mon patriarche, qui pour lui était, euh, était, était mal placé. Et donc il va venir euh, s'empaler avec son Lord discordante. Vous le savez, les unités euh, du culte Gen Stealer ont une règle spéciale qui s'appelle Loyauté Aveugle. Et qui fait que lorsque mon patriarche rate une sauvegarde euh, sur un 4, et eh bien au lieu de lui impacter les. Damage euh, fait par L'échec de cette sauvegarde Sur un 4+, je peux tuer un gars à côté Alors le principe est très simple C'est que lorsque mon adversaire va attaquer sa phase de combat Je vais utiliser mon stratagème sur mes aberrants Et là vous commencez à comprendre Un peu la manœuvre. mes aberrants vous, vous dites Ils ne sont pas engagés, ils ne vont pas taper À quoi bon, ça, à quoi bon cela sert-il Et eh bien tout simplement euh, Quand lui va taper euh, Sur mon patriarche ici Donc quand le, le disco va taper ici Je rate mon invu et du coup sur un 4+, ça part sur un aberrant et grâce à mon détachement vigilus à ce stratagème que j'ai utilisé, j'ai un aberrant avant de mourir qui va pouvoir peel in et taper. Donc lui va pouvoir engager les rubriques Marines et va pouvoir mettre ses gros taquets. Alors on partira du principe qu'il va tuer trois rubriques, pas plus parce que je ne suis pas un gros chat à Une fois qu'il aura tapé, il est mort. Et ensuite sur la même manœuvre, si j'arrive à reclaquer un 4 euh, ⁇ lorsque je rate une save sur mon patriarche, eh bien je vais refaire la même manœuvre, et je vais activer lui, et je vais tuer les deux rubriques qui me restent, puis lui va mourir. Voilà, ça m'a permis, euh, dans cette configuration-là, malgré le fait qu'il se soit prémuni de mes aberrants, eh bien d'aller chercher un petit peu, d'aller chatouiller des unités orbites euh, qui n'avaient pas prévu de se faire contacter euh, via les aberrants. Donc là, euh, dans la configuration précise que, que vous voyez là, euh, c'est pas la plus optimum on va dire, parce que généralement, ne mettez pas votre patriarche comme ça face à votre adversaire, surtout lorsque vous avez des gros tons de cac euh, comme le Lord Discordant. Euh, mais cette mise en scène m'a permis de vous remontrer un petit peu le... Euh, principe de, de, cette, de ce trick là, euh, voilà à vous maintenant de le mettre en œuvre sur vos propres parties. Allez on passe à la suite. Voilà j'espère que vous avez apprécié ces petites démonstrations de jeu. Encore une fois il est évident qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire avec ce codex et que de nombreux joueurs le maîtrisent tout autant voire mieux que moi. N'hésitez pas à partager ça à travers les commentaires de la vidéo, je le répète encore mais voilà c'est important de le dire. Et on se retrouve de suite pour la clôture de ce premier Warhammer Academy. Allez, à de suite. Allez, je vous en montre un petit dernier, notamment lorsque votre adversaire fait une erreur de positionnement avec ses avions. Alors, on ne parle pas d'avions euh, World parce qu'ils ont la capacité de bouger de 90, de se déplacer, de rebouger de 90. Donc là, on va se servir en l'occurrence d'un avion Drukhari, et qui a fait l'erreur de s'avancer un petit peu trop dans les lignes, et qui a oublié que le Sealer a la capacité de se mettre... Euh, un petit peu partout et surtout quand je veux. Euh, là, en l'occurrence, dans ce dispositif, son avion, à aucun moment, il ne pourra euh, pivoter et venir ici parce que la distance ici est, euh, est, est, est en dessous de 20 pouces et donc il ne pourra pas venir positionner son avion, ce qui oblige du coup son avion à venir se positionner au prochain tour sur cette bande-là. Son avion doit bouger d'un minimum de 20 pouces. C'est une obligation et ses règles l'incombent. Et s'il ne le fait pas, son avion s'écrase. Voilà, donc avec le positionnement de cette unité-là, qui est une unité à 40 points, qui en plus va contrôler deux objectifs, eh bien, je vais empêcher son avion de pivoter, de venir se poser sur toute cette tranche-là, euh, qui euh, est sa seule zone de poser. Donc là, on est d'accord que ça représente une erreur de la part du joueur Drucari de mettre son avion dans cette configuration-là. Mais je peux vous assurer que ça arrive, et ça arrive régulièrement. Et donc là... Avec une unité de 40 gars, on arrive à cracher un avion. N'hésitez pas à mettre ça en œuvre dans vos parties si vous en avez l'occasion. Et voilà, c'en est fini de ce premier Warhammer Academy. J'espère que celui-ci vous a plu. S'il vous a plu, bien évidemment, posez le pouce bleu des familles. Vous pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. N'oubliez pas que la totalité des accessoires de jeu que vous avez vus sur cette vidéo est disponible sur le site de notre partenaire MyScenary. En tout état de cause, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Allez, ciao les seigneurs de guerre